Alors, agoraphobie pour toi, ça résonne. Stress de découvrir qui tu es au niveau émotionnel. As peur de as, tu as peur de dégueuler, de dégueuler sur tout le monde tes euh, angoisses. Il tu... y a une histoire d'être inadapté social. Il y a une histoire de quoi d'autre euh... Je peux faire mon chemin uniquement si je suis seul. Donc pour toi, l'incarnation se vit... Euh comme un être qui est séparé du, du social, qui est séparé de, tout, de tous les liens sociaux. Hmm. Tu as une envie de pouvoir qui est mal placée, ou qui plutôt, ce n'est pas réellement un adapté social, donc c'est totalement paradoxal, mais c'est totalement normal d'être paradoxal, tout le monde l'est. Euh sauver, le, pour sauver les, autres, les autres êtres humains, ou plutôt pour te lier aux êtres humains et les sauver, tu préfères te couper des autres êtres humains. Voilà comment je pourrais exprimer euh, ta, ta problématique de fond. Mais derrière, tu, euh, ça, vient me, ça vient me brancher sur ton identité. Que sous cette thématique de lien social qui est vraiment à la surface, il y a ta structure me renvoie, euh, me raconte quelque chose par rapport à ton identité, par rapport à assumer... Okay, assumer ton lien à la mer. Voilà ce que ça vient me dire. Tu poses un, intérie tu poses un intérieur très prononcé. Donc, tu te, tu te sens bien uniquement à l'intérieur, symboliquement à l'intérieur du ventre de la mer. Mais du coup, tout ce qui est euh, aller à l'extérieur, construire quelque chose, euh, ça signifie... ça signifie être totalement euh, despotique par rapport à l'autre, et te couper de la mer. Donc c'est pour ça que tu ne veux absolument pas sortir du ventre de ta mère parce que c'est quelque chose qui est essentiel à ta survie. Ah mais oui, c'est ça, parce que tu connais de la survie derrière, c'est pour ça. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi Ou pour, euh, pour toi, j'entends pour le groupe de manière générale. Tout ce que je renvoie pour euh, une personne... Ça le renvoie automatiquement pour le groupe. Ok. Je, je m'attarde sur le terme que tu as, que tu as écrit « recommencer à vivre ». Ouais. Alors, ça vient brancher sur la thématique de la mort pour toi. Donc derrière le terme, ta définition inconsciente de « recommencer à vivre », ça veut dire me noyer sous une, sous une tonne d'anesthésie de qui je suis et pouvoir être adapté socialement. Ah, mais oui, c'est ça. Tu préfères... Derrière, tu as, as la tendance de... Euh, tu as une tendance à te fondre dans un moule social, même en étant séparé du social. Et pour toi, être... Euh, et c'est pour ça que tu ne vas pas dans le, monde, dans le monde social, parce que tu sens que ça sent la merde à te... Euh, à te, à te prendre pour une tarte parce que tu te colles à un moule, mais à aucun moment tu te dis « mais en fait j'ai des désirs personnels ». Et voilà la piste que tu demandais, c'est déjà d'aller dire tes désirs personnels, entre toi et toi-même, est-ce que tu les assumes Est-ce que tu arrives à les, à les mettre en forme déjà à l'intérieur de ton cocon sécuritaire Et à un moment donné, il va falloir que tu... Euh... Euh, ouais ça autrement parce que ça me dit non derrière. Euh... <coughs> tu te questionnes sur ta propre liberté. Euh... L'info d'évolution pour toi c'est ma liberté passe avant tout et ta liberté est liée à ton plaisir personnel donc réellement à ton ego pas à autre chose. Euh, as aussi, es, tu tournes aussi sur un, sur un, un système de croyance que l'extérieur peut me manger. Et ça, ça vient recouvrir euh, un fonctionnement sur lequel tu, toi, tu es, es en train de tourner, c'est que en fait, j'ai envie de manger l'extérieur, mais je ne l'assume pas totalement. C'est pour ça que tu préfères prendre peur et t'enfuir plutôt que de voir ton propre côté dévastateur pour, euh, pour l'espèce humaine, ça me dit. Donc tu penses être un fléau et être totalement toxique pour l'autre voilà. Ouais. Belle soirée à toi. Salut.